Salut la pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous allez le voir, je vais pas rester très longtemps ici, mais euh, je voulais vous parler avant de commencer la vidéo du concept de celle-ci parce que euh, j'en suis plutôt fière c'est un truc que j'avais super envie de faire depuis super longtemps. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Disneybound. Betty m'a acheté quelques vêtements sur Zalendo pour me proposer trois looks que je n'ai pas encore vus. Donc on va les découvrir ensemble et à mon avis, il va y avoir de quoi faire. Donc... Je la laisse se présenter et on se retrouve dans ma chambre devant mon dressing. C'est parti Hello, hello la Pixie Army Je m'appelle Betty, vous m'avez peut-être déjà vu dans certaines des vidéos d'Aurore il y a fort longtemps quand nous avions en discuté de once Upon a Time Mais aujourd'hui je suis là pour vous faire une autre vidéo absolument incroyable puisque nous allons faire des Disney Bound ensemble pour Aurore. Elle est au courant de rien et je compte bien m'amuser à fond et genre lui proposer des Disney Bound de personnages qu'elle déteste et croyez-moi, Minnie est tout en haut de ma liste. Franchement je te comprends, je pense que si j'avais eu l'opportunité de faire la même chose, je l'aurais fait mais direct. Donc je comprends Bon du coup première étape la Pixie Army, ouvrir les cartons. Je n'ai absolument aucune idée des personnages qui ont été choisis, bien que j'ai quand même des doutes pour certains même si j'ai pas vu ce qu'il y avait à l'intérieur. Vu comment tu te tapes des barres, je pense que j'ai raison. Elle va être furax. Donc avant d'ouvrir, je m'attends à... Donc je dirais Mini, ça m'étonnerait grandement que t'aies pas profité de cette occasion pour me faire ça. Vous verrez, vous verrez. Euh... Enfin vous le savez déjà en vrai. Après en deuxième, tu m'avais dit qu'il y avait un personnage que j'avais pas fait depuis longtemps. En sachant que Pocahontas est ton personnage préféré, je suis quasi sûre qu'il y a Pocahontas aussi. Mais alors le troisième Oui, je pense que le troisième, tu le trouveras jamais, quoi qu'il arrive. Si je devais vraiment faire par rapport à tes goûts, j'aurais pensé à Merlin l'Enchanteur ou Judy, ou alors un personnage un peu bohème, tu vois, dans ton style. Tu verras <rire> Mais j'ai hâte parce que c'est la tenue qui me fait le plus marrer. Il y a une boîte à chaussures, un Et bijou euh, improbable, Le personnage que je vais jamais trouver, c'est ça À moins que ce soit une Pokéhontas très chic, mais... Alors, on a... Voilà, y a pas un truc... Ah, ça fait quand même très très Pokéhontas quand même, hein. Je sais pas, de quoi moi. Mais, mais oui, je suis pas sûre que ma Queen rentre là-dedans. <rire> c'est une gaine, ou... <rire> Regarde, par rapport à la taille de mon corps. Bon, ça ah, va, bah, ça a l'air élastique, mais ma Queen va dépasser du haut et du bas, ça va être magnifique. Hein. Bah, ça, ça confirme ma théorie. Ah bah, ils vont voir mes doigts de pied. <rire> oh non Bon, je vais ouvrir le gros parce que comme je le disais tout à l'heure à Betty, mais je crois que je ne vous l'ai pas dit à vous, je sais déjà ce qu'il y a dans le petit colis parce que euh, bah, je l'ai un peu ouvert. <rire> voilà. C'est-à-dire qu'elle est incapable de tenir le coup. Vous vous rendez compte quand même, c'est fou ça. Curiosité au max. Oui, au moins dit, tu le moins, dit. dis. Honnête, je l'ai dit, Bah en même temps, euh, voilà. je l'aurais dit. Hein. Tu je sais... Dire, euh... Non, mais de toute façon, je l'aurais dit. <rire> C'est-à-dire que je t'aurais pas laissé t'en tirer comme ça. Il est immense ce colis. Immense. Alors, bon bah, vraiment Il <rire> faut rire de sorcière, là. <rire> I'm so happy. Et je suis censée mettre ça où Bah, tu verras. Je peux pas te dire, je te rappelle. En vrai, comme ça, ça peut être pas mal. Hein. Je sais pas si tu vois. Bah oui, oui. Oui. <rire> c'est pas tout à fait comme ça que, que j'imagine les choses mais, euh, mais tu regarderas les vidéos après Elle est belle la jupe, j'adore J'aime trop le... Comment ça rend devant et tout et J'adore ce genre de couleur en plus Alors, je viens de voir du, du jaune Ah c'est pour me Bah moi je l'associe à Minnie Mouse Après peut-être que tu m'as choisi un personnage bleu électrique et jaune Ce qui n'est pas complètement impossible Vu que j'ai vu du bleu flashy en dessous Ça pourrait faire pour le hein. J'ai si hâte, j'ai si hâte Imaginez la pixie en mienne. Mais, qu'est-ce que c'est que ça Moi, bah, franchement, ce qui me dit en tête, c'est pour hein. Ça pourrait être le génie d'Aladin aussi, un peu, s'il y avait du bleu ciel en haut. Bon, du coup, elle la a théorie, c'est Dory, maintenant, c'est ça Parce que la robe reste quand même assez irisée avec une matière qui fait très euh, aquatique. Le sac est jaune, je pense que le sac va avec, après, je me trompe peut-être, parce qu'il y a un autre truc encore que j'ai pas ouvert. Euh, et les chaussures sont noires, donc noir, jaune, euh, bleu, je dirais Dory, ce serait assez drôle que t'aies choisi Dory, vu que j'ai pas de mémoire. Alors voilà la chaussure, à bride. Elles sont plus marron que jaune en vrai. Ouais, oh, j'adore ce genre de robe. J'adore la forme. Et sache que j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vue. J'ai adoré. Normalement, il reste encore deux trucs. Ah bah Voilà. <rire> Pour aller avec quelle pièce Pokémon <rire> C'est euh, très artistique. J'avoue, j'ai jamais porté ce genre de pièce de toute ma vie, mais c'est bien, je me relook pour de vrai, ça va être marrant. Vu qu'elle a un grand collier, peut-être que c'est pour Pocantas, et du coup, bah, je termine avec le petit dernier. La couleur est parfaite pour faire Pocantas. Ah, c'est un palmier Bon, maintenant que j'ai vu les personnages et que j'ai fait mes diverses théories, je vais découvrir du coup les vidéos en même temps que vous, la Pixie Army, et ensuite, bah, j'ai serré les tenues qui correspondent aux personnages. Donc c'est parti, au moins vous avez ma réaction en live Donc du coup, le premier que je dois essayer, de ce que je vois sur les miniatures, c'est mini quoi. Ok. Bon, la Pixie Ami, euh, je crois que cette robe me tape vraiment dans l'œil. Ce que j'aime beaucoup, c'est que euh, c'est en colle en V. J'adore. C'est celle-là, hein. Et euh, je trouve que c'est assez discret pour mini quand même. Le rouge est assez vif. Il y a des petits pois, mais ça reste très raisonnable. Ouais très jolie après je sais qu'Auror elle préfère les robes patineuses, donc celle-là elle est pas non celle-là j'aime bien deux formes. j'en ai une en plus le prix est quand même assez correct voilà, oui ça pense. va alors après c'était beaucoup plus euh, c'est l'autre avec les manches longues oh, merci de ne pas m'avoir affligé ça alors, cache donc j'adore. Et je pense qu'Aurore aimerait bien aussi, en mini, et je sais déjà qu'elle va me haïr. Euh, bonjour à toi quand tu feras le montage, mais, euh, mais du coup, je, je sais pas, pas, Alors, en vrai, cette robe, elle serait passée pour le look. Maintenant, je suis très contente de ne pas avoir à la porter. Donc, vidéo numéro 5. Je vous avoue que j'ai un réel coup de cœur pour celle-ci. Ah, elle est bien, celle-là euh, Malheureusement, je trouve que le rouge n'est pas assez vif, mais je trouve qu'en termes de, vraiment de forme, elle est très très belle. Ouais. Et je trouve qu'elle correspond bien à mini. Ouais je pense que t'as pris le, le meilleur compromis sur toutes les robes différentes que t'as pu choisir euh, Du coup dans les recherches on avance, on avance euh, La seule difficulté que j'ai c'est que comme je suis pas hyper à l'aise avec le Disney Barn Puisque j'en ai jamais fait avant et la seule chose que je connais du principe c'est les vidéos que j'ai vues d'aurore Du coup c'est un peu plus compliqué que ce que j'imaginais de pas rentrer dans le déguisement mais en tout cas, euh, j'ai quand même envie de faire un truc hyper flashy pour Mini dans le sens où bah, c'est un personnage qu'elle déteste. Donc euh, ça peut être très drôle de voir sa tête quand elle va recevoir les, les trucs hyper flash et tout. Toi bon, Lily, t'as une idée pour Tata Tu sais ce que tu veux qu'on prenne Bon bah voilà, vous voyez, j'ai une petite assistante pour m'aider. Et elle n'arrête pas de se frotter l'écran du PC. Donc je crois qu'elle aime bien les modèles que j'ai choisis dans mon cœur. C'est pour Tata Horror euh, Je ne vous ai pas montré tout ce que j'avais trouvé pour la simple et bonne raison que je veux quand même vous garder un peu la surprise en même temps qu'elle. Donc la seule chose que je peux vous dire c'est que j'ai trouvé des chaussures et que j'ai trouvé un bandeau mais que j'ai préféré m'arrêter là et pas chercher un sac. Dans le sens où j'ai un peu regardé des photos de Minnie et c'est vrai qu'elle est très peu représentée avec un sac à main. Donc je préfère garder cette option pour une autre tenue. Bon donc voici la première tenue en mode mini Mouse. Je dois admettre que j'aime beaucoup la robe et j'aime beaucoup les chaussures aussi, ça fait un look un peu vintage. Betty a choisi que je le mette dans les cheveux. Moi, pour correspondre plus à mon look, je plutôt mis en foulard autour du cou. Après, ça reste mini, hein, donc il ne faut pas non plus s'attendre à ce que je saute au plafond. Mais je trouve ça assez joli et c'est une tenue que je pourrais porter. Alors, Aura vient d'essayer la tenue. Bon, Je sais qu'elle me déteste un peu parce que c'est mini. Mais moi, je suis très contente du résultat. Euh, je trouve que les chaussures sont parfaites pour le look. Je trouve que le foulard est très bien. Juste un peu déçue parce que j'avais pas trouvé de rouge qui soit... Euh similaire et qui puisse bien s'accorder mais pour moi c'était indispensable qu'elle ait un truc dans les cheveux ou du moins autour du cou donc euh, plutôt contente et puis bah je vois qu'elle me déteste pas trop donc euh, ça c'est cool aussi euh, et du coup on va passer à la suivante maintenant et j'aimerais euh, lui faire un Disney Bound de Pocahontas tout simplement parce que c'est mon personnage Disney préféré et, euh, et j'ai déjà une petite idée de ce que je veux. Après, faut aussi admettre que si tu ne m'avais pas fait du pocantage, j'aurais été hyper déçue parce que au-delà du fait que ce soit sa princesse préférée, c'est aussi totalement ses couleurs préférées. C'est-à-dire que le petit c'est la reine du nude. Donc si tu m'avais pas fait pocantage, j'aurais été très déçue. Du coup, c'est parti pour pocantage. Je vous avoue que au départ, j'étais vraiment partie pour euh, une tenue où euh, elle aurait eu en haut et probablement une jupe. Ouais. Euh, et donc du coup je voulais un haut en triangle je sais pas si vous voyez ce que je veux dire qui se noue derrière ah un haut bandana très, très joli Malheureusement, euh, j'ai pas l'impression qu'il y a ça sur ce site. Ah, moi je suis pas mécontente que t'aies pas trouvé un haut comme ça. Alors, vous voyez, genre un truc comme ça, quoi, vraiment qui se nouait derrière. Et je trouvais que ça faisait très. Euh, bah, quand t'es sur une île, t'as as chaud, donc t'as envie de porter un truc euh, qui, <rire> qui te tient pas trop chaud et qui est sympa. Et... La meuf m'a prévu un kit de survie, quoi. Non, mais je trouvais ça vachement cool. Et, euh, et du coup, déçu de pas avoir trouvé, mais, euh, mais j'aime beaucoup euh, finalement ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé que pour c'était plus dur. Au final, c'est celle que je préfère. Je dois quand même avouer que. Pour du pocahontas, je m'attendais pas à ce type de modèle. Je pensais que tu allais me prendre une autre jupe un peu bohème, très longue, tu vois. Un truc qui aurait plus collé à ton, à ton style. Mais j'aime tout... Enfin, je suis vraiment super contente de ce que t'as trouvé. Enfin, c'est vraiment canon. Bah écoute, en tout cas, du rendu que j'en vois, euh, je trouve pas que ça fasse déguisement. Non, mais du coup, je suis contente. Euh, je suis contente finalement des choix que j'ai fait. Ça a été plus difficile que ce que j'imaginais vraiment quand tu fais pas de Disney Band euh, et que t'as pas... pas... Voilà, et que t'as pas des... Euh, un choix... Euh, Très vaste, qui peut faire un peu mignon Qui peut rappeler des personnages etc C'est vraiment pas simple et donc au final je trouve que C'est plutôt réussi puis bon de toute façon elle est tellement jolie Que tout lui va celle-là Oh t'es trop chou, mais profitez-en Parce que vous allez bientôt pu me voir habillée comme ça hein. Au re-coucou donc je vous retrouve avec euh, Ce que j'ai sélectionné, donc j'aime beaucoup Mais so, haut il est so, parfait au, un shoulder, euh, Qui ira très bien je pense euh, dans le. C'est totalement ah, ce que j'aurais choisi donc j'hésite euh, avec euh, ah elle était bien celle ici qui est beaucoup plus beige pour le coup beaucoup plus rosé limite ouais non euh, le bon, premier le deuxième mot me ouais. serait pas aller peut-être un peu plus simple euh, bah la jupe ce serait celle-ci donc j'en ai pas trouvé d'autres euh, parce que j'aurais préféré qu'elle soit plus courte mais j'en ai pas trouvé d'autre à frange et je pense que pour euh, Pocahontas on peut pas éviter de prendre la frange. Et au final on n'a pas fait de frange les gars ça, On a totalement évité la frange ça aurait vachement contrasté alors que là on dirait vraiment limite un ensemble. Bah au départ je voulais vraiment un truc euh, plus doré euh, moins, moins pâle et au final euh, j'ai trouvé ça beaucoup plus joli et je me suis dit tant qu'à rappeler le personnage sans pour autant faire un déguisement autant que ce soit exactement comme je voulais. Et donc évidemment le collier pour Pocahontas, alors j'explique euh, sur 2, il y a littéralement aucun collier avec du turquoise de euh, je pense avoir passé peut-être un quart d'heure à chercher euh, Et je tenais à ce qu'il y ait du, du turquoise Parce que je trouvais que c'est quand même une couleur qui est importante chez Pocantas Et du coup j'ai pris un, un petit bracelet de Thomas Sabo en corde Du coup j'aime bien le côté corde parce que comme ça ça fait vraiment quand même euh, Voilà on n'est pas dans un endroit où ça pullule de supermarché de bijouterie Donc je trouvais ça cool euh, d'avoir un petit rappel euh, bon le palmier j'aurais préféré qu'il n'y en ait pas mais bon du coup c'était le seul qu'il y avait avec du turquoise du coup je me suis dit bon elle vit probablement sur une île palmier île ça fait quelque chose quoi et puis euh, le plastron écoute j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un air du, du ouais, collier qu'elle a dis. Ouais. Euh, y a, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui ressemble Et, euh, et pour le coup ça, Je pense que c'est un peu la seule chose sophistiquée Vraiment qu'elle porte Parce que le reste c'est quand même une tenue assez simple Qui lui va très bien ceci dit j'adore Mais qui est quand même assez simple Et pour le coup le collier il est quand même assez sophistiqué Donc je me suis dit tant qu'à faire Autant pimper ah ouais. la tenue avec ça Et les chaussures Merci. Euh, du coup euh, je l'ai pas non plus filmée, mais les chaussures euh, je voulais un truc très simple en corde etc, il euh, n'y avait pas beaucoup de choix non plus, euh, du coup je me suis dirigée vers ce qui me semblait être le plus simple et ce qui, dans lequel elle serait le plus à l'aise parce que je trouve que Pocahontas elle est quand même dans une tenue elle est pieds nus de base et bon je voulais quand même lui donner des chaussures pour pas qu'elle soit pieds nus je trouvais ça bizarre vu qu'on est censé porter ça dehors donc je voulais pas la mettre pieds nus dans cette tenue elle sera belle, classe et elle aura pas mal aux pieds et ça, ça fait toute la différence ça on adore Je suis assez contente du choix de Pocahontas, je pense que c'est des choix que j'aurais globalement pu faire aussi et je trouve que c'est plutôt une bonne idée, moi ce que j'aurais peut-être choisi par contre plutôt que du turquoise mais c'est vrai que ça en aurait manqué dans la tenue, c'est un bracelet qui se serait mis là-haut tu sais pour rappeler le côté rouge de Pocahontas mais ouais non seulement j'imagine que c'est hyper difficile à trouver et ça aurait pu très vite faire déguisement surtout avec le gros collier donc je pense que c'est la meilleure association possible et on va la découvrir ensemble. Bon voici ma fixe Army pour le deuxième look Pocahontas. Pour l'instant je préfère parce que bah forcément j'aime pas le personnage de Minnie. J'adore le haut, je le trouve magnifique, c'est pas du tout le genre de haut que je porte en temps normal. Le collier j'étais pas du tout convaincue sur le papier et au final une fois porté je trouve que ça correspond parfaitement à Pocahontas. C'est un peu une, mode, une version plus moderne et plus luxueuse du personnage je trouve et j'aime beaucoup cette interprétation. La jupe est absolument sublime mais alors je vous dis pas à l'épreuve ça a été de rentrer dedans. Je suis en apnée depuis tout à l'heure. Elle est un peu trop serrée malheureusement et c'est dommage parce que sinon je la trouvais absolument trop trop belle. J'adore la forme, j'adore la couleur et elle va très très bien avec le haut. Et après bah, on a les chaussures qui vont parfaitement avec et dont la couleur est assez simple. Donc qui s'assortissent, effectivement ça aurait été dommage de me mettre pieds nus quand même. Je suis euh, subjuguée, elle est magnifique dans cette tenue. Bon il y a un petit problème de taille on vous le cache pas. Mais elle est splendide, franchement j'adore et je suis très très fière de moi. Bon, du coup, on va passer au dernier look, la Pixie Army, où ça va être le reveal. Encore une fois, je pars sur Dory, mais si jamais dans les commentaires vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à nous les dire. Donc, maintenant, il est temps de vous dévoiler euh, le dernier personnage que je vais faire pour Aurore Roulement de Tambour. Il s'agit de Dory, <rire> du monde de Nemo. Ça prouve que tu l'as bien fait. Hein. Qui a également eu son propre dessin animé. Alors, si j'ai choisi Dory, euh, c'est parce qu'Aurore est vraiment un poisson génique. <rire> je ne jamais de rien. Et, euh, et je trouve que c'est assez drôle de faire ça <rire> grave Non mais en tout cas je trouve que c'est une super idée Alors effectivement euh, maintenant que j'ai vu les, les différentes pièces Ça me paraît assez évident Donc ça veut dire que tu l'as globalement bien réussi quand même Alors après on va voir à quoi je ressemble là dedans <rire> Puisqu'on est quand même sur une dory tenue de soirée Mais sinon à part ça euh, Ça a l'air pas mal Donc pour euh, vous expliquer euh, C'est même là très compliqué parce que forcément ce qui dit Zori dit un, vraiment une dominante de bleu donc ça c'est pas ce qui me pose le plus de problèmes mais c'est plus tout ce qui est jaune euh, parce que malheureusement sur salon 2 il n'y a pas tout ce que j'aimerais Mais le sac c'était une bonne idée. Donc, je vais vous montrer euh, ce que j'ai trouvé pour le moment. Alors, j'ai d'abord trouvé cette jolie petite robe qui est belle, vraiment très jolie. Après euh, mon, mon petit souci juste c'est que je trouve que la couleur est peut-être trop forte par rapport à Dori. Ah euh, ouais, trop vive. Donc euh, voilà, j'ai vive j'ai aussi trouvé celle-ci. Ouais, mais ça, ça m'aurait pas semblé chocant, très je aquatique. Celle ci donc la couleur effectivement n'est pas la même que Dory Mais je la trouve très aquatique donc ah, j'adore Après ouais, ma non. petite préférée Je vais vous la montrer c'est celle-ci Et surtout je vous jure j'ai tellement hâte de voir la tête d'Aurore Quand elle va ouvrir le colis Et voir cette robe <rire> Je pense que ça va être très drôle Parce que c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui porte des couleurs aussi vives Et des robes de cette forme là Même si elle adore les robes de princesse Celle-là elle est quand même très très extravertie Donc j'ai hâte de voir sa tête euh, Du coup voilà J'hésite entre les trois, euh, sachant que celle-là est très jolie aussi, et que la première me plaît aussi, mais que du coup peut-être qu'elle fait peut-être un peu trop simple au final par rapport à ce que j'ai trouvé d'autre. bon bah du coup j'avais raison pour le fait que c'était dory donc je suis assez contente d'avoir inconnu ah, voilà. avec les couleurs je suis curieuse de voir ça et c'est parti allons enfiler cette tenue ah, oui. comme je le disais à Betty je ne marcherai jamais avec des talons si hauts pour la simple et bonne raison que comme j'ai des tout petits pieds j'ai l'impression d'être sur la pointe mais euh, c'est vrai que ça fait un pied qui est assez joli et j'adore l'idée des pierres parce que je trouve ça très aquatique la couleur de la robe est absolument parfaite la forme est belle euh, ça fait très sirène et j'aime aussi beaucoup l'idée de proposer un Disney bound en tenue de soirée euh, parce que bah clairement si j'étais invitée à un événement où je pouvais m'habiller aussi enfin dans ce style bah, j'aimerais bien faire un Disney bound et je trouve ça très original, j'adore le sac j'aime pas la couleur de la hanse pour être honnête je trouve que l'argent avec le jaune ça, ça jure de ouf et c'est dommage parce que si elle avait été dorée je pense que c'est un sac que j'aurais pu remettre assez facilement mais par contre je trouve qu'il fait totalement le job sur la tenue et je trouve qu'il est vraiment très approprié Pareil pour les boucles d'oreilles, c'est pas mon style, c'est pas le style que je porterai au quotidien, mais je trouve ça absolument parfait pour la tenue et tout, donc je valide. La tenue de Dory que moi je trouve magnifique, et pour rebondir sur ce qu'elle disait sur les chaussures, c'est exactement pour cette raison que j'ai pris cette paire. Je trouvais qu'il y avait un côté très corail dans ces chaussures, les coraux qu'on peut trouver dans la mer et qui peuvent être de toutes les couleurs possibles et qui peuvent briller aussi justement avec l'effet de la mer. Je trouvais que ça rendait vraiment quelque chose de bien. Et puis je suis partie sur une Dory très sophistiquée, et très classe parce que je pense qu'Aurore mérite de se voir dans des tenues comme ça euh, dont elle n'a pas l'habitude et qui la mettent vraiment terriblement en valeur. Tout est trouvé je suis super contente euh, j'ai ouais. hâte de voir le résultat euh, Un peu déçue de pas avoir trouvé Toutes les pièces que j'avais en tête Toutes les couleurs exactement Mais euh, mais j'espère que la vidéo vous plaira euh, C'est une vidéo qu'on voulait faire depuis très longtemps avec Aurore Et qui est chère à notre cœur Parce que en tant que éternelle fan de shopping euh, Je pense qu'elle avait très très envie Qu'on qu fasse ce genre de choses toutes les deux euh, Et vrai. donc j'ai été ravie de partager ce petit moment avec vous Et euh, j'ai hâte de voir le résultat et euh, j'espère que ça vous plaira. Un bien bisous bien. À la Pixie Army. Oh, Comment t'es trop mignonne Bah effectivement pour moi c'était vraiment euh, une vidéo que je voulais faire depuis super longtemps ça fait très longtemps qu'on en parle avec Betty et je suis super honorée déjà de la revoir sur la chaîne parce que bah on a fait des vidéos mais qui sont assez anciennes maintenant alors que bah notre amitié est toujours là depuis toutes ces années je suis émue Bah super On adore Elle m'a pleuré en plus j'ai la tenue parfaite, alors pour cet Oscar je tiens à remercier chaleureusement Betty. Non plus sérieusement, euh, je trouve que tu as fait un travail qui est absolument incroyable sur les tenues, vraiment. Euh, pour quelqu'un qui fait pas du Disney Bound, de toute façon je sais que tu as l'œil pour la mode et tout. Forcément j'aime un peu moins mini parce que bah, c'est un personnage que j'aime pas, mais en termes de tenue c'est celle qui correspond le plus à mon look de tous les jours donc c'est assez amusant. Je pense que si je devais retenir une tenue, ce serait la Dory parce que c'est une révélation pour moi, dans le sens où effectivement on est à mille lieues de ce que je peux porter en temps normal et je trouve que c'est une super idée et que effectivement la robe me va plutôt bien. Et j'aime aussi beaucoup <rire> la Pocahontas qui est la tenue euh, révélation dans le sens où je pourrais la porter au quotidien. Je suis contente, c'était cool en tout cas. Ouais, je suis vraiment super contente d'avoir tourné cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu également. N'hésitez pas à nous dire du coup dans les commentaires quelle est votre tenue préférée. Si vous aimeriez revoir cette vidéo euh, avec quelqu'un d'autre ou sur un autre site avec Betty, bref, ou que je lui fasse la même chose ça pourrait être très drôle aussi je pense en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime bisous bisous bisous Ça elle a tout essayé. Euh, concrètement, je trouve que j'ai fait un bon job. <rire> je ne veux pas m'envoyer des fleurs, mais je trouve que ça lui va très bien. Bon, il y a eu un petit flop sur la taille de la jupe. J'ai vachement de mal à choisir. Euh, bizarrement, je lui ai acheté la, la robe bleue un peu pour me marrer. Au final, je trouve qu'elle lui va extrêmement bien. <rire> Donc, euh, j'hésite beaucoup entre la tenue Pocahontas et la tenue euh, de Dory. Mais... Euh... Bah mini j'aime beaucoup aussi, en fait j'aime toutes les tenues mais euh, je trouve que euh, ce bleu électrique et te voir en tenue soirée c'est tellement différent que du coup ça me plaît beaucoup. J'irai quand même Coco parce que ça reste mon personnage préféré et qu'elle le porte extrêmement bien mais en tout cas c'était vachement cool de faire cette vidéo. Bah, bien le, le rouge et le jaune c'est intéressant comme... Euh... Je suis en mini. Comme je vois mini. Mais ça, mini, ça se voyait pas mini, il a des Bah oui. <rire> D'accord. Euh, honnêtement c'est pas mal du tout. Moi j'aime bien beaucoup le, le collier surtout. Parce Ouais mais après les couleurs ça rappelle euh, bien Pocahontas quoi. Bah mon avis est que c'est très joli. C'est très joli. Voilà. Ouais tu... C'est très bleu. <rire> tu reconnais Dory Bah le bleu fait penser à Dory, oui, clairement, pas à Cendrillon quoi. Et alors entre les trois t'as préféré Je sais pas, les trois sont très différentes, vraiment très très différentes euh, des unes des autres hein, du coup. Ouais les trois sont validées. Ouais. Mais même la pochette et tout, franchement c'est sympa, hein. le bleu et le jaune, de euh, toute façon ça va toujours bien ensemble. Ah bah oui, Donc fini, hein. ouais, ouais, c'est cool.